Il y a beaucoup de gens qui m'appellent parce qu'ils veulent le Calliope, ils les veulent tous. Il y a bilan de compétences, il y a formation, il y a VAE, il y a CFA. Et tout le monde veut prendre tous les Calliope, déjà, parce qu'en fait, ils pensent que c'est obligatoire, mais pas du tout. Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de rapport Calliope, là où on décortique les rapports Calliope que vous m'envoyez et j'en ai reçu un nouveau. Et justement, on va pouvoir le décortiquer ensemble aujourd'hui et je vais pouvoir vous donner... Bah justement, les conseils qui vous permettront d'éviter d'avoir les mêmes erreurs que notre ami qui en a eu et qui n'aura euh, pas dû en avoir. Là, le but de la vidéo, très clairement, c'est de partager avec vous des résultats d'audit Calliope que d'autres membres de ma communauté ont pu passer, que des gens comme vous ont pu m'envoyer pour que je puisse partager avec vous mon retour, les corrections qu'on pourrait apporter s'il y en a eu et justement vous permettre à vous qui regardez cette vidéo de passer des audits Calliope qui se passent en toute tranquillité. Si vous aussi vous voulez qu'on commente votre rapport d'audit, si vous voulez partager pour que le plus de monde possible soit prêt pour Calliope grâce à vous et apporter votre petite contribution à ça, eh bien sachez que vous pouvez m'envoyer votre rapport d'audit à contact.formateur-pro.fr. L'adresse mail se trouve en dessous de cette vidéo, au-dessus, à droite, à gauche, peu importe. Vous trouverez une adresse mail à tout moment et vous pouvez nous envoyer votre rapport d'audit. Je le partagerai avec tout le monde, j'apporterai mes appréciations et tout le monde pourra être le plus prêt à Calliope grâce à vous. Avant qu'on aille plus loin, juste prenez quelques instants, déjà d'un pour vous abonner à la chaîne parce que vous m'adorez et que vous m'aimez, mais surtout pour pouvoir télécharger le descriptif des indicateurs Calliope qui se trouvent en lien sous cette vidéo pour que vous puissiez également reprendre ce que j'ai dit, revoir en quoi et avec quoi c'est en lien avec quelle inscription, à quel, quel indicateur, quels critères et pouvoir aussi mieux comprendre cette vidéo si vous n'aviez pas tout suivi depuis le début de Calliope. Et alors là, chose exceptionnelle, on a un rapport d'audit pour un audit Calliope pour du bilan de compétences et on a donc en visu deux erreurs majeures et une mineure à corriger pour pouvoir déclencher l'acceptation de l'audit, l'acceptation du Calliope. Donc ça va être très simple. Alors là, le problème principal qui s'est présenté, c'était que la personne qui a voulu obtenir Calliope pour le bilan de compétences ne semblait pas avoir déjà les compétences pour faire du bilan de compétences. On va reprendre directement ce que nous a dit le prestataire d'audit. Fait euh, force, il ne met pas de force, et pourtant euh, la, la personne qui envoie ces dossiers-là est quelqu'un de, de très compétente. Alors, faiblesse, euh, entre définition des objectifs du bilan de compétences, le suivi l'accompagnement, l'évaluation et l'atteinte des objectifs, structuration des documents associés. Donc, en fait, on comprend que la faiblesse ici, c'est le manque d'organisation, de préparation sur une offre bilan de compétences, euh, cohérence des documents, ok et euh, compétences associées à la personne qui va donner le bilan de compétences chez eux. Alors, de quoi on parle exactement Alors, Première non-conformité, la non-conformité mineure, ce qui n'empêche pas d'obtenir eh bien, Cette non-conformité, c'est parce que la personne avait préparé un dossier, un document, pour mettre euh, en avant son offre, bilan de compétences, mais sur le document, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Il manquait euh, la preuve de diffusion publique du document, donc sur un réseau social ou sur un site internet il n'y avait aucune notion de tarif horaire parce que la personne n'avait pas encore défini ses tarifs avant de passer à Calliope. Donc ici, il faut vraiment que vous preniez en compte que, faut que vous définissiez un prix de vos produits, quitte à le changer plus tard, mais qu'il y ait un premier prix parce que Calliope ne vous bloque pas pour les modifications de prix après. Très important. Et on voit que il n'a pas mentionné les moyens de financement. alors ok Il aurait pu parler que, ce, que son offre pourrait être éligible au CPF, mais dans la logique, tant qu'on n'a pas Calliope, parler de financement, ben, normalement, ce n'est pas possible. Donc, Ici, je comprends ce que l'auditeur a voulu dire, mais voilà. Et, mais en même temps, je ne suis pas auditeur, donc euh, je ne je, je pourrais pas faire ce commentaire. Mais alors, là, vous, dans votre situation, bah, comment faire en sorte de ne pas avoir de non-conformité mineure Préparez une page internet où vous mettez toutes les informations sur votre offre de euh, bilan de compétences. N'oubliez surtout pas de marquer l'accessibilité euh, aux, aux personnes en situation de handicap de noter vos tarifs et surtout de mentionner les financements possibles de votre offre par des fonds de formation quelconques. Donc là, c'était là l'élément mineur qui a empêché une conformité pour Calliope pour ce point-là. Et maintenant, le deuxième point, c'est l'indicateur 5. Le prestataire a défini des objectifs opérationnels et évaluable de la prestation. Alors ici, qu'est-ce qui se passe C'est que pour une non-conformité majeure, le candidat qui a passé l'audit n'avait pas défini d'outils permettant d'évaluer la personne.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 parce qu'en fait, ils pensent que c'est obligatoire. Mais pas du tout. Vous pouvez ne prendre qu'un seul. Et des fois, des gens prennent des Calliope sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou qui n'ont pas été formés pour, par exemple, le bilan de compétences. Et donc, ils n'ont pas les outils au moment d'arriver à Calliope. Donc, je comprends qu'on puisse vouloir euh, développer son activité, développer plusieurs offres. Mais soyez sûr déjà d'avoir un Calliope sur un sujet bien précis que vous savez que vous pouvez valider, par exemple, sur la formation euh, avant de partir sur un sujet que vous n'avez pas les outils ou les, ou les éléments nécessaires pour faire valider votre Calliope. Donc là, là le problème, c'était manque d'outils pour le bilan de compétences, mais le manque d'outils pour analyser le besoin du client avant, en amont. Donc ça, ça peut se corriger. Tout simplement, si vous avez une formation en bilan de compétences, vous savez quels sont les outils nécessaires. Du coup, ici, ce qui manque, si vous n'aviez pas les éléments, on peut demander à ChatGPT de les créer. Mais là, en gros, ce qu'il vous demande, c'est des outils. Créer des outils. Normalement, lors de l'audit, la personne va vous dire quels outils il manque, selon lui, et vous les créez en fonction. Et on continue alors pour ne pas faire trop de blabla parce que je sais que vous n'aimez pas que j'aille trop dans les détails. Je descends, je détends et je descends la dernière non-conformité. Ici, l'indicateur 21. Le prestataire détermine les mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et externes adaptés aux prestations. En gros, qu'est-ce que ça veut dire Vous vendez une prestation, vous avez fait une fiche de poste pour la personne qui est censée s'occuper de la prestation chez vous. Et ben, le CV de la personne qui s'occupe de la prestation doit correspondre à la fiche de poste que vous avez créée. Et les deux doivent être connectés. Donc en fait le problème ici c'est que les compétences des deux intervenants en bilan de compétences ne sont pas définies de façon factuelle. Donc en fait ce qu'on doit avoir euh, c'est une fiche de poste qui correspond au niveau de compétences que les deux personnes ont par rapport à leur CV. Il n'est pas démontré que les compétences requises pour la en bilan de compétences sont réunies au sein de l'OF, notamment celles nécessaires à l'interprétation et à la restitution des tests de personnalité et d'analyse transactionnelle. Ici, ce qu'il faut, c'est une fiche de poste qui dise euh, la compétence qui est demandée, qui est réclamée par l'auditeur. Et en face, qu'on retrouve dans le CV cette compétence, qu'on puisse voir que la personne l'a acquise, l'a apprise d'une manière ou d'une autre. Et de quelle manière elle l'a. Et donc, euh, ici, alors un moyen simple, c'est d'avoir une formation en un bilan de compétences. C'est le plus simple. Sinon, le plus compliqué, c'est de faire rimer votre fiche de poste qu'on va avoir à créer pour ce critère. N'oubliez pas de pas télécharger... Le document où je réexplique les critères avec la liste des documents. Et votre CV. Et c'est ça qui est important et qui est demandé ici. Et donc, soit vous avez une formation au bilan de compétences. Et là, ça passe et vous n'avez pas de soucis. Soit vous la passez après. Soit vous adaptez votre CV et votre fiche de poste pour que ça matche les deux pour ce critère-là. Ok On est bon Et c'est tout en fait. Là, l'audit, sinon il était clean. Il était clair. Euh, donc, on voit... Il revoit la petite... Euh, Il n'est pas démonté les compétences requises. Donc, c'est un problème de CV et de compétences. Voilà. Donc, c'est aussi un point pour lequel je tiens à souligner. Ne demandez pas des Calliope sur des bilans de compétences et des VAE. Si vous ne faites pas de bilan de compétences, si vous ne faites pas de VAE. J'ai souvent des gens qui nous disent « Oui, euh, et puis faites-moi un Calliope bilan de compétences. Bah, » Vous avez la formation pour faire des bilans de compétences Non, mais j'aimerais bien m'y mettre. Euh, J'ai des gens qui me demandent. Oui, mais entre les gens qui vous demandent et la formation, il faut, vaut mieux le faire. Vous pouvez avoir un Calliope sur formateur sans avoir suivi de formation de formateur, mais euh, c'est très compliqué d'obtenir un Calliope bilan de compétences sans avoir une formation de bilan de compétences. Ou d'avoir les compétences de pouvoir analyser un bilan de compétences. Euh, voilà. Et très important. Donc, soit vous avez des compétences, soit vous avez suivi une formation qui vous permet de l'avoir, une formation de bilan de compétences, ou. Une autre formation, comme une formation psychologique, ou une autre formation qui vous permet d'analyser les outils que vous-même vous avez mis en place pour faire le bilan de compétences. Très important. Donc, si on doit retenir quelque chose de ce rapport d'audit, premièrement, eh bien, faites très attention à bien avoir diffusé votre offre avec toutes les mentions nécessaires avant le Prix, définissez votre prix, c'est pas grave, vous le changerez après. Euh, pensez bien à mettre votre euh, présentation d'offre sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, et tout sera bon. Euh, ensuite, deuxième chose, pensez à bien avoir vos outils quand vous faites du bilan de compétences de près pour montrer que vous avez tout ce qu'il faut pour faire du bilan de compétences. Et troisièmement, pensez à prouver que vous avez les compétences pour faire du bilan de compétences et euh, pour pouvoir analyser les résultats que vous donnent les outils que vous avez créés pour le bilan de compétences. Très important, matchez le CV et la fiche de poste. Si vous manque des outils, vous demandez à ChatGPT quels sont les outils pour faire du bilan de compétences et demandez-lui de les l'écrire avec vous ou demandez-lui de vous dire où vous pouvez les trouver sur internet par exemple. Très facile. Et voilà, il n'est pas prévu par Calliope que vous ne puissiez pas obtenir Calliope. Il suffit juste de faire des corrections. Donc j'ai envie de dire, chaque Calliope est différent, chaque auditeur est différent, chaque audit de Calliope est différent. Mais il y a bien une chose qui est constante, c'est que c'est pas grave s'il y a des erreurs. Il suffit de les corriger et on vous dit comment faire pour les corriger. Ou sinon vous trouvez la réponse sur internet ou c'est l'auditeur qui vous dit quoi faire. Même s'il n'a pas le droit de le faire, mais il le fera parce que c'est un mec sympa, comme moi. Si vous voulez que j'analyse d'autres rapports d'audit, si vous voulez que j'analyse d'autres points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dès maintenant, faites-le maintenant avant que vous oubliez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner après le bip sonore. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. Vous pouvez la regarder une deuxième fois parce que vous avez vraiment apprécié mon style. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao